J'ai choisi de travailler sur la domesticité des grandes fortunes pour analyser une confrontation socialement improbable, qui est celle d'univers sociaux que tout oppose, dans l'espace intime qui est le foyer. Et c'est quelque chose d'improbable car on sait qu'en général, les grandes fortunes vivent à distance en fait, des autres classes sociales. Et le seul endroit où elles les côtoient, c'est leur foyer. Donc j'ai voulu voilà, comprendre comment de, de, de telles relations en fait pouvaient euh, se nouer. Et donc pour ça en fait euh, bah, je suis allée euh, voilà, m'entretenir auprès de, de grandes fortunes et, et de personnels euh, qui travaillent euh, voilà, ouais. depuis plusieurs années souvent dans ces milieux-là. Alors les riches que j'ai rencontrés sont en fait des multimillionnaires. Donc ils ont tous pour caractéristique principale euh, d'avoir un très fort capital économique et donc une fraction d'entre eux euh, sont euh, plutôt des multimillionnaires euh, qui appartiennent à l'aristocratie euh, française, et donc qui sont des gens qui ont hérité de leur capital économique, et qui donc ont aussi hérité de la tradition de se faire servir par des employés de maison. Et l'autre fraction de multimillionnaires que j'ai rencontré, ce sont plutôt des nouveaux riches, en fait, qui sont les premiers de leur génération à avoir euh, acquis le statut de, de, de millionnaire, et qui donc sont beaucoup moins habitués à avoir des employés euh, chez eux. En effet, quand on analyse de façon euh, structurelle euh, le rapport entre grandes fortunes et leurs emplois de maison, il y a un rapport euh, de domination, puisqu'en fait, on a affaire à des personnes qui sont donc aux antipodes de l'espace social, qui euh, euh, n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques, même... Euh, euh, Sexués, raciales, euh, etc. Et donc on a affaire voilà, à plutôt une très grande bourgeoisie euh, blanche qui occupe euh, voilà, des, des, des professions très rémunératrices dans l'espace social et qui ont à leur service des personnes plutôt issues des classes populaires, pour la plupart euh, racisées, etc. Donc on a un rapport structurel de domination. Mais néanmoins, quand on regarde dans les interactions en fait, quotidiennes qui se nouent entre les grandes fortunes et leurs emplois de maison, on peut avoir en fait, des jeux de pouvoir, euh, des jeux de de résistance, euh, donc ce rapport de domination structurelle et cette asymétrie structurelle qui qu'on qu ne peut pas remettre en question, n'implique pas que derrière... Euh on est aussi, euh, voilà, des, des possibilités de résistance de la part euh, du personnel ou de voir de renversement en fait de cette asymétrie. Euh, et donc c'est possible, euh, mais dans une certaine mesure, puisque le droit du travail euh, aujourd'hui en France, notamment pour les employés euh, de maison, est un droit de type dérogatoire. Alors il existe des conventions collectives qui protègent les employés de maison, mais ces conventions collectives ne sont pas totalement équivalentes au droit du travail qui est appliqué euh, aux salariés. Donc déjà du point de vue jury, des textes on n'a pas vraiment la même protection pour ces travailleurs et puis ensuite en pratique quand on regarde les usages du droit eh bien on a beaucoup de contournements aussi de la loi euh, qui sont faits par les employeurs qui maîtrisent très bien euh, les règles du droit mais aussi parfois par les employés parce que les employés par exemple demandent assez régulièrement à travailler au noir ou alors à ce qu'une partie de leurs heures soit exercée au noir. Alors, le, le, le corps domestique euh, compte dans, dans ce marché du travail. Alors, à la fois, il doit être... Invisible, comme je décris dans le livre, c'est-à-dire qu'on doit être discret, euh, ne pas prendre la parole si l'on n'est pas autorisé par nos employeurs, et en même temps, euh, prendre des responsabilités euh, et euh, avoir un corps qui soit en adéquation avec euh, le travail. C'est-à-dire un corps euh, physiquement solide, résistant, euh, un corps qui n'est jugé comme pas vulgaire euh, par les patronnes, euh, et donc un corps qui correspond à l'esthétique aussi des, des classes dominantes. Euh, voilà. Et donc ça, ça se joue dans le Recrutement. Dans le recrutement, les employeuses, puisque ce sont elles qui sont chargées de recruter les domestiques plutôt que leurs époux, vont être très attentives à ce que le corps dit des qualités plus générales qui dépassent l'esthétique et l'apparence des employés de maison. Et donc, le corps de domestique noir ne va pas avoir la même signification aux yeux des employeuses que le corps d'un domestique blanc. Et donc, on assigne à ces employés tout un tas aussi de stéréotypes qui sont sexués, qui sont, so qui sont sociaux et qui sont aussi raciaux, pour pouvoir sélectionner au mieux la main-d'œuvre à laquelle on va faire confiance. Thank you l'idée d'enquêter de, okay. en effet sur euh, un type de milieu social très particulier en fait qui correspond à une niche du marché plus global de la domesticité c'était d'interpeller justement sur ce marché plus global euh, de la domesticité ou des services à la personne comme on dit en france qui sont massivement des services à temps partiel euh, et qui sont en fait des, des services très mal rémunérés euh, dans lesquels travaillent beaucoup de femmes euh, issues des classes populaires et de l'immigration qui gagnent très peu d'argent et qui peuvent parfois aussi être dans des relations de travail qui ne sont pas si éloignées que celles que j'ai pu observer chez les grandes fortunes donc ce terrain, c'était aussi en quelque sorte un miroir grossissant de euh, cette société euh, très contemporaine hein, du XXIe siècle euh, où en fait, euh, tout à chacun a cette euh, injonction peut-être à, à, à déléguer euh, les services euh, domestiques qui, prennent, euh, qui, qui sont jugés comme trop encombrants dans notre vie quotidienne parce qu'ils nous empêchent de faire autre chose, en fait, d'aller travailler, d'avoir de, de, des loisirs, de se reposer, etc.